Bon David, ravi de t'accueillir autour de ce petit ce petit euh, Aujourd'hui j'ai décidé qu'on on ferait une cervelle de canu. Alors pourquoi ah, une cervelle de canu Pour deux choses. La première c'est qu'on s'est rencontré euh, lors de notre initiation euh, mmh. à la République des canus. Mmh. Il, il y a de ça quelques quelques années et le courant était bien passé. Et puis voilà euh, la cervelle de canu c'est quand même un petit peu le quatrième. Et je crois que tu es assez attaché à, à ce territoire. Ah ouais très bien c'est une très belle idée. Donc on va faire ça mais avant. Ah bon tu te rappelles que tu es maintenant parrain d'un pied de vigne Tout à fait. Et tu n'as pas encore goûté le 2017. Pas du tout. Alors avant de commencer, tu as. Merde. Ah, tu, tu, tu as carrément ouvert ta cave Ah euh, oui, moi j'ai ouvert, j'ai sacrifié le 2017. Alors, euh... À consommer avec modération, bien évidemment. Ah ouais, ouais, tout doucement. Ça va nous donner du cœur à l'ouvrage, là C'est du gamin, non Oui. Je le bénis. À... Il est en bon nez. Allez, santé, cher ami. Allez, Et fruité et eh bien c'est pas mal hein bon on parlait de la république des canuts est ce que tu sais pourquoi la cervelle de canu s'appelle cervelle de canu non alors je vais te le dire. c'est euh, c'est par rapport au, à la révolte des canuts pas du tout c'est qu'en fait à l'époque au 19e le mets, euh, le mai le plus prisé c'était la cervelle d'agneau donc c'était la cervelle des riches mmh. et euh, le plat que mangeaient les, les canuts, donc c'était entre autres, hein, ce mélange de, de lait caillé avec un petit peu de crème et, et des condiments, et bah, c'était euh, le plat du pauvre, donc la cervelle du canut. D'accord. Pour la recette, il nous faut 3 faisselles, de la crème fraîche, de l'ail, de l'échalote, de la ciboulette, du vinaigre de Xérès, du poivre du moulin et de la fleur de sel. Je te propose que nous commencions. Alors, moi, j'aime bien commencer par les trucs un peu pénibles, à savoir les découpes et minçages et autres choses de acabit. Est-ce que tu sais ciseler une échalote Je crois. Allez, montre-moi. Attends, je vais te donner un petit couteau. Ça petit pour couteau partir. pour que je puisse éplucher. ouais Je crois, je crois que je sais. Hein. T'as le temps de cuisiner à la maison euh, Oui, enfin, ça fait de la, de là, si tu veux, ça fait euh, là. Par exemple, cette semaine, je me suis rendu compte que euh, on, le jeudi, c'est la première fois de la semaine que je mangeais avec une fourchette et un couteau. <rire> ça veut dire que tu n'étais pas assis. Ah oui, carrément, t'es ouais, en opération je... sandwich là en ce moment. Ouais, c'est-à-dire que je suis en opération euh, sandwich. Mais euh, sinon, euh, moi j'adore euh, cuisiner. Ça prend du temps, comme tu le sais. On sert ça, là poubelle serre Ça, ça, poubelle, ouais. Exactement. Ouais. Et euh, j'adore ça. T'aimes euh, bien. bien faire ouais. quoi quand tu cuisines J'aime bien faire euh, des plats un peu, tu vois, la blanquette de veau, moi j'adore faire. Alors t'es crème ou pas crème, toi, dans la blanquette de veau Ah, je suis crème. Ah, d'accord, très bien. Moi une ouais, recette euh, liée au jaune d'œuf, tu vois, c'est encore autre chose. Ah, oui. C'est mon arrière-grand-mère qui faisait ça. Je fais euh, crème et. Je peux faire comme ça hein. Bien sûr, ouais, vas-y. Je fais crème et... Euh, et euh, et c'est super bon. Champignons Et champignons. Et, et quelques carottes. Bah enfin, oui. Ça, c'est pour ouais. les légumes, c'est C'est euh, l'excuse. Ouais, c'est ouais, ça. Et tu me disais que ta femme te faisait des bons petits plats aussi. Ouais, elle fait des bons petits plats. Elle fait des choses. Elle fait souvent des poulets au curry, tu vois, des choses comme ça. À la cuisine du voyage. Ouais. Le seul truc, truc qu'elle ne fait pas et que je regrette, tu sais, elle est d'origine tunisienne. Ouais elle est incapable de faire le couscous. Non, c'est vrai. Et ça, c'est juste un scandale. <rire> mais heureusement... il que je le manger ailleurs, mais au moins, elle savait faire mon couscous. Non, il y a ma, ma belle-maman qui s'est fait. Ah, quoi, bah voilà, faut s'oublier dans traîne, ce cas-là. Ainsi que la slatamé chouïa, ainsi que la shorba. Et puis sinon, je vais rue Paul un magnifique restaurant qui s'appelle La Grillade, et j'y retrouve tous les plats tunisiens, comme dans la, comme dans la famille, comme là-bas, comme on dit. C'est comme en politique, il faut aller chercher la compétence où elle est, c'est ça C'est ça, exactement. Et je crois que voilà. tu, à propos de resto, tu m'as dit que tu aimais bien. Alors, ça, on va pas mettre le. Bon, c'est pas toi ça qui me ça fait pleurer, un Grégory. Non, j'espère pas quand même. Là, tu peux me mettre ça là-dedans. Euh, tu sais quoi hein On va en mettre que la moitié, parce qu'on est un peu, un peu riche là en échalotes. C'est parfait, super. Voilà. Crac. Et ouais, tu, tu m'avais dit que tu avais un groupe avec lequel tu t allais régulièrement au resto, c'est ça Tu aimais bien découvrir des restos, un groupe d'amis Ouais. Et alors, tu as, as l'occasion encore d'y aller Tu as des, là, as des adresses à petit, nos... Là, ça fait un petit moment que, que pas j'ai pas été. Et tu vois, j'ai découvert, parce que moi je, je vais rarement euh, comme ça à midi, là, j'ai mangé tout à l'heure euh, au petit grain que je ne connaissais ah, pas. Ah, bah ça c'est une valeur sûre de la cuisine asiatique. Ouais, ouais. Je me suis régalé. Donc, donc moi j'aime le deuxième... beaucoup les cuisines du monde. C'est ça, c'est ton autres. truc. Et cuisine lyonnaise, tu as des choses que tu aimes plus que d'autres je... Écoute, moi j'aime bien est euh, tout, ce qui est, tout ce qui est cuisine lyonnaise, donc j'aime bien, bien les tripes, j'aime bien le poulet au vinaigre. Ça c'est bon, le bon poulet au vinaigre. Hein c'est bon ça, non ouais, Entre autres, c'est celui d'Arlette Hugon que je trouve assez ouais. exceptionnel. Ouais, exactement. Voilà, donc moi j'aime toutes les cuisines en fait, c'est pour ça que je me mets régulièrement au régime, si tu veux, c'est pour pouvoir en manger après. En fait. <rire> mais j'imagine que ça ne doit pas être évident dans le cadre de tes activités, de, de bon. faire un peu la part des choses pour ne pas, pas passer son temps à manger. Est que on... Alors est-ce que ouais. c'est vrai d'ailleurs, parce qu'on imagine toujours les édiles toujours à la table. Non, non. mais on, on raconte ça, mais en fait euh, je crois que les édiles sont souvent, ils mangent souvent euh, debout euh, autour d'un... Donc non, non, c'est ça, ça, ça sans le petit lait pour, euh, pour que ce soit quand même ouais, Tu mets dedans, mais tu ne renverses pas, tu, tu transverses juste... Ah ça. oui, je ne mets, mets pas le petit lait. Mais juste le fromage hein. exactement oui parce qu'il faut qu'on ait quelque chose une, une consistance euh, un peu ferme et euh, alors moi je me pose une question on est entre nous il hein. ouais. euh, y a un truc que j'arrive pas à piger donc en ce moment on, bien évidemment tu es président de la métropole mais là ça va comme ça c'est super ouais. on va rajouter un peu de crème infirmier tu travailles dans le transport c'est quoi ton ton non. parcours au départ attends avant c'est hyper important je mets toute la crème ah. oh, non on va pas tout mettre on va Mince. mettre que la moitié comme ça ouais c'est une grosse moitié mais c'est bien Parfait. Écoute, non, moi, je suis d'abord. Mon premier métier, on ça. mon premier métier, c'est voilà. infirmier. C'est ma première formation. J'étais infirmier. Je travaillais à l'hôpital cardio. Ouais. J'étais en service de réa longue longue durée. Qu'est-ce qui te motivait Écoute, dans ce dans qui... la pratique de ce métier, garde l'élastique ouais. comme ça, tu me tiens bien et puis on voit jusqu'à. Je Attends, fais quelques. Tu sais c'est quoi et Ce sera plus pratique. Euh, bien fin. Hein. Ouais. Ce qui me motivait, c'était, euh, euh, je pense, l'affaire d'être. Euh... D'abord, on disait on toujours. Euh, le monde me disait tu, tu, tu ne sais pas euh, t'es pas doué avec tes mains c'est euh... <rire> pas rassurant, <rire> pas rassurant hein. fais attention et euh, en fait ce métier c'est as assez drôle parce qu'en réalité ce métier est un métier d'abord et avant tout manuel infirmier. Ouais. parce qu'on fait beaucoup de soins et, et un métier qui allie en même temps euh, le travail manuel et en même temps euh, ben, l'approche la, la, très humaine puisqu'on parle on est là avec les malades je on est dans la souffrance ça suffit là ouais. et euh, je mélange Déjà tu peux rajouter ça, oui, tout à fait. Et, euh, et ce qui m'intéressait, c'était ça, c'était ce, ce lien entre, surtout, le, le, le, le rapport humain, c'est ça Oui, ce il ouais, le... faut un soin particulier parce qu'en effet, on n'a pas des machines face à soi, donc il euh, faut faire preuve de... Donc de ça, c'était mon, mon premier métier. D'accord. Et ensuite, t'as bifurqué. Et en fait, après, euh, après quelques années, après trois ans, j'ai euh, eu envie d'essayer autre chose. Ouais. Et donc, je suis rentré dans une entreprise qui a strictement rien à voir avec, euh, avec les soins, puisque c'était une entreprise de transport maritime. D'accord, et tu un peu par hasard Ouais, c'est par le, le hasard. En fait, j'avais un ami qui, dont le père avait une entreprise, il cherchait un jeune commercial. Ouais. Parce que j'étais jeune. À un moment ah, c'est donc ça. Ouais. Parce que ouais. je, je, je percutais non, pas. J'étais jeune, j'étais jeune. J'étais, c'est mettre ouais. un coup de poids. Si j'étais deux, trois tours de poids. Et il ah. euh, cherchait un jeune commercial. Et comme il était Ouais. Il voulait embaucher personne d'école de commerce, ça suffit là Super Il voulait embaucher personne d'école de commerce, et donc moi je sais pas pourquoi, un soir j'ai dit, bah écoute, ça m'intéresse, je ne pas ce que c'était. Hein. Ouais. J'ai été voir, et puis euh, le lundi, j'ai fait ma lettre aux hospices civils pour me mettre en dispo, et un mois bon, après, je commençais. Voilà et puis ça m'a plu, j'en ai beaucoup bavé au début parce que c'était difficile. C'est pas facile hein, d'apprendre trop tard parce que euh, mmh. tu es autodidacte du coup, enfin tout le monde est plus ou moins autodidacte en ouais. politique, mais voilà, il faut apprendre. Là, ouais. pareil dans le, dans le cadre professionnel. Bah ouais, je savais pas ce que c'était, moi je savais pas. J'avais un anglais euh, extrêmement basique qui n'est pas non plus devenu extraordinaire mais qui s'est un peu amélioré et je connaissais pas, je savais pas ce que c'était et j'y ai pris goût, puis finalement ça a marché et puis euh, petit à petit euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ensuite, le fameux copain, là, lui, il était éducateur. Ouais. Donc ça n'avait strictement rien à voir. Un jour, il m'a dit Cool, j'en ai marre d'être éducateur. Je lui ai dit Mais tu devrais venir travailler dans l'entreprise de ton père. Il est venu. On a travaillé tous les deux. Et puis en 90, on a créé une entreprise de transport maritime et de transport aérien. Ok, d'accord. Voilà. Ah oui, donc c'est une euh, grande aventure. Ça fait, déjà ouais, ça, un, fait... ça fait déjà un petit moment. Tu ouais, veux... ça fait... Je te laisse touilloter. Petit coup. Comme ça Ouais, on remue bien. Puis après, on fera, on fera les rectifications. Alors, il y a un truc qui est pas typique dans la recette. Mais que j'aime bien rajouter, c'est un petit peu d'huile d'olive. Ça, ah ça oui. apporte un peu de rondeur et puis ça te rappellera la Tunisie. Ah ouais, <rire> c'est un beau mariage. Et donc voilà, et donc on a créé cette entreprise. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui existe encore, bien sûr. Moi, j'ai de... vendu, quand je suis devenu président de la métropole, ouais. j'ai fini de vendre les parts que j'avais dans l'entreprise fin 2017. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui compte environ une quarantaine de salariés, qui est basée à Lyon, mais qui fait du transport international. Et l'entrepreneuriat, c'est une aventure qui t'a beaucoup plu J'ai adoré, moi. Ça ne te manque pas Si, quelquefois, euh, les choses me manquent un peu, euh, parce que tu sais, j'ai continué, moi, jusqu'en 2017, j'ai continué à avoir une, un peu d'activité, j'ai toujours euh, gardé un pied dans l'entreprise. tu étais pro, premier vice-président, de... vice ouais. on dit premier président, vice-président on était euh, vice-président, premier vice-président de la métropole, ouais. mais j'avais gardé encore quelques clients, tu vois, j'avais deux ou trois clients, par le plaisir d'entretenir cette clientèle-là, je, je trouvais ça très sympa. Et oui, quelquefois on peut dire que ça me manque, euh, mais en même temps ça me sert beaucoup. Si tu veux mon expérience de, ouais. ça va comme ça C'est super. Mon expérience d'infirmier. Mon expérience d'infirmier. Mon, mon expérience d'infirmier et mon expérience finalement d'entrepreneur m'ont super servi dans mes fonctions d'élu, quoi. Ouais. Tu vois bah, finalement, puis la métropole c'est quand même une grande entreprise. qui y combien de salariés 9500. Ah oui, c'est euh... plus la PME, là. Non, non. Donc c'est bien, ça permet euh, effectivement, tu as un, un rôle de, de management, même si euh, bien évidemment tu n'es pas en, en, en front office tout de suite, mais je pense que ça m'a beaucoup servi, puis ça me donne, si tu veux, dans la nouvelle métropole, notamment d'avoir été infirmier, ouais. ça me donne une euh, comment dire une sensibilité particulière sur plein de sujets, la protection de l'enfance, le handicap, les seniors, enfin toutes ces choses-là, où j'ai sans doute euh, une sensibilité un peu particulière, et en même temps, eh bien une sensibilité d'entrepreneur. Donc le développement économique et ces choses-là. Et du coup, dans ton, là, on est parfait. Du coup, dans ton parcours, tu as, as fait des belles rencontres Il enfin, ouais. y a des rencontres qui t'ont marqué, Oui, j'imagine que tu as fait des belles rencontres. Bah, j'ai fait des belles rencontres, ouais. Dans mon parcours d'abord soignant j'ai gardé quelques relations avec des des soignants, des infirmières, des infirmiers qui ont été pour moi, m'ont marqué beaucoup. Et puis bien sûr, dans l'entreprise, puis j'ai gardé des relations avec celles et ceux qui étaient dans mon entreprise et quelques clients. Donc non, non, c'est très, très, très belles aventures. Et ça t'aide parfois de pouvoir avoir des retours de gens qui ne soient pas du CERAIL Quand tu as des actions, quand tu as des choses faire D'abord, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir un cercle d'amis qui est extérieur complètement et qui peut rapidement te tirer l'oreille, te dire, tu sais, c'est OK, c'est hyper important ce que tu as fait, mais ce n'était pas bien. Ou euh, dégonfle un peu ta tête, tu vois. <rire> oui, euh... d'accord. Voilà. Donc c'est bien, en effet. Ouais, c'est très bien. Cher ami, ce que je te propose, on va se couper un petit morceau de pain. Ah oui, c'est euh... fini là. Bah oui, c'est fini. Ce qui est bien, c'est que c'est facile. tu oh, sais quoi On va rajouter un peu de poche. C'est toujours bon, quoi. C'est facile, c'est rapide. Donc et il puis... Un tout petit peu d'ail, échalote. Alors, ouais, on, on résume. Ouais. Dis-moi. Ah bah, tu vas me faire le, le résumé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Qu'est-ce qu'on a mis On a mis trois fromages blancs. Ouais. On a mis. Attends, échalote. Ouais. Belle échalote de la crème, voilà, la moitié de ça là, exactement, une ouais. grosse pour cuillère à soupe de grosse crème, grosse cuillère à soupe, gousse d'ail, ouais, sel, poivre, vinaigre de Xérès, moi j'aime bien le parce que le balsamique c'est un peu sucré, ça va et puis ça teinte, c'est pas, ouais. ça et ça puis est... euh... ciboulette, ciboulette, et puis pour il mettre une, une couche un peu de, c'est la version cervelle des canu du sud, ouais. d'huile d'olive, voilà, voilà. Ouais, je trouve que ça ça arrondit bien, donc j'aime bien mettre un peu d'huile d'olive, là j'ai remis un coup de poivre blanc, et tu vois ce qu'il y a de sympa c'est que le fait de mélanger avec la crème et vu comme tu l'as mmh. battu, on sent, on sent ma poigne <rire> ça n'est ouais. pas quelque chose ouais, de très, très onctueux. Alors ça, c'est parfait. Alors bien évidemment, à l'apéro, si on veut faire un peu light, on peut manger ça avec, avec des petits légumes qu'on trempe dedans. Ouais. Mais ça peut faire un chouette accompagnement sur des légumes, avec une viande maigre mmh. qu'on aura à cuit vapeur. Et puis bien, bien évidemment, on dessert à la, place du, à la place du fromage. Bon, on garde une petite place ouais. pour la tarte au pralines. C'est ce que j'allais dire, j'allais dire, il y, y a la tarte aux pralines. <rire> ouais. Ça tient dans un prochain épisode, c'est produit, David. Allez hop. Il est magnifique ce pain. Hein. Ouais, il est chouette. Hein. Alors, ouais, C'est mieux de prendre un pain quand même qui soit un pain euh, un peu de campagne avec une mie euh, un peu dense parce ouais. que ça évite que la, la tartine ne se détrempe. On va partager, hein, on va pas faire ça par non. Ça, On compris. en fait pas deux. Non, c'est rare. Regarde ça. Allez, la mouillette. Chacun le C'est magnifique. Suit, hein. Allez. Putain, je crois que c'est de, de très bonne en fait. Bon, merci, cher bon. ami, et puis bon appétit, bien sûr. Bon appétit <rire> à toi, Grégory.